Bubble Stories est un jeu d'exploration narratif à partir de 4 ans. Le but est de trouver différents éléments en retournant des cartes. Bubble Stories est un petit jeu composé uniquement de cartes. La boîte contient un tutoriel et 3 histoires. La première histoire nous transporte chez les pirates, la seconde à la fête foraine et la troisième à l'école pendant une partie de cache-cache. Chaque aventure est composée d'une vingtaine de cartes sans aucun texte. L'enfant choisit l'un des paquets, puis pose la carte de départ et la carte objectif sur la table. La carte de départ donne le lieu où il se trouve, et la carte objectif les éléments à retrouver. Comme son nom l'indique, la mécanique de Bubble Stories repose sur les bulles. Elles indiquent les éléments avec lesquels il peut interagir. Il annonce l'un des éléments entourés par une bulle, cherche la carte correspondante, et la retourne. Si c'est l'un des objets à trouver il est mis à côté de la carte objectif. Lorsque tous les objets ont été découverts, la partie est gagnée. Et la carte objectif peut être retournée pour voir la conclusion de l'histoire. Certaines cartes sont entourées de rouge. Elles représentent des impasses, mais n'ont pas d'incidence sur le jeu et signifient simplement qu'il n'y a rien à trouver à cet endroit. Moins l'enfant a retourné d'impasse en fin de partie, plus haut est son score. D'autres cartes représentent des personnages. Ils aident le joueur en lui indiquant une bulle ou une carte à retourner. Mais attention, certains ne le font que si un élément précis a été découvert. Sinon, ils le renvoient au départ. Pour conclure, chaque scénario de Bubble Stories permet de vivre une histoire en solo ou entre enfants et parents.